Bonjour, Gaëlle Piccarabésis, directrice des relations extérieures chez DocaPost. DocaPost accompagne les entreprises, tant publiques que privées, dans leurs projets de transformation numérique, qu'ils soient complexes et simples, avec des offres adaptées. DocaPost est la filiale numérique B2B du groupe La Poste. Nous comptons plus de 6000 salariés, 700 millions de chiffres d'affaires, basés en France et aussi dans plus de 10 pays dans le monde. Nous recherchons des développeurs, tout type de langage, des data analystes et bien sûr aussi des UX et UI. Pourquoi travailler chez Docapost Très bonne question. Je dirais notre ADN et nos valeurs. En effet, nous sommes filiales d'un très grand groupe, donc nous partageons l'excellence, l'agilité et la confiance, notre colonne vertébrale. Chez Docapost, nous sommes très attachés à la diversité, à la parité et je vais revenir sur l'innovation, donc nous accompagnons nos collaborateurs aussi en interne sur toutes les nouveautés sur le marché. J'ai oublié d'évoquer l'esprit d'équipe. Il faut savoir que chez Docapost, c'est un sujet important, c'est même une pierre angulaire. Quand on est dans des métiers de développeurs UX ou autres, on travaille toujours tout seul, ou souvent. Mais chez Doca Docapost, on travaille en équipe. Et d'ailleurs, tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on va plus loin очку ствен any ings